Soit f, la fonction définie sur R, par f de x, égale moins x carré plus 4x moins 2. Et p, sa représentation graphique dans un repère. Bien sûr, p, ça vient du mot parabole. Soit a un réel quelconque. Et le point a, qui appartient à la parabole d'abscisse A. Et bien sûr, l'ordonnée, c'est f de A. Montrez que l'équation réduite de la tangente au point A est la suivante. Je ne vais pas vous la dire. On va la calculer. On sait que la formule, c'est que y égale f prime de A, facteur de x moins A, plus f de A. C'est de la pure théorie. C'est l'équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse a, si bien sûr la fonction f est dérivable. Calculons ce qui nous intéresse, c'est-à-dire f' a et f de pour avoir l'équation dans notre cas particulier. Alors, f' de x est égal, d'après les règles du chapitre, moins 2x plus 4 ce qui donne f' de a, évidemment, moins 2a plus 4. On n'a rien fait d'autre que remplacer x par a. Et f' de a, c'est combien f' de a, c'est moins a carré plus 4a moins 2. Et on remplace dans la formule y égale f' de a, c'est moins 2a plus 4, fois x moins a, plus f de a, c'est ce moins a carré, plus 4a, moins 2. Je vais laisser, en développant, x fois cette chose-là, 4 moins 2a, x. Donc, j'ai multiplié ça par x, et maintenant, je multiplie ça par moins a. Moins 2a fois moins a, ça fait plus... 2a carré plus 4 fois moins a ça fait moins 4a et le reste moins a carré plus 4a moins 2 qu'est-ce qu'on peut réduire ici moins 4a plus 4a sur deux termes opposés donc la forme finale y égale 4 moins 2a x 2a carré moins a carré ça fait plus a carré moins 2 c'est exactement ce qui était demandé que l'équation réduite de la tangente soit de la forme y égale 4 moins 2a fois x plus a carré moins 2. Maintenant, on essaie de trouver les tangentes qui passent par le point i de coordonnées 3,5 et 4, choisi comme ça par hasard, et ces tangentes sont tangentes, à la parabole. Évidemment, ici, vous avez l'équation générale de toutes les tangentes qui passent par le point A de coordonnées A et F de A, c'est-à-dire un point, un point de la parabole. Et bien sûr, cette tangente doit passer par ce point. Conclusion, et là, c'est très important, si cette tangente passe par ce point, cela veut dire que les coordonnées de ce point vérifie cette équation. Autrement dit, y remplacé par 4 et x remplacé par 3,5 vérifie cette égalité. On remplace et on trouve à la place de y, j'écris 4 égale 4 moins 2a fois x à la place de x, j'écris 3,5 plus a carré moins 2. Et bien sûr, notre but, c'est de trouver a. Petit a. On développe 4 égale 4 fois demi ça fait 6. Moins 2a fois 3,5, ça fait 3a. Plus a carré, moins 2. Constatez que 6 moins 2, ça fait 4. Qui est égal avec le 4 qui est de l'autre côté. Autrement dit, on soustrait 4 des deux membres. Et on trouve 0 égale a carré moins 3a. Et en factorisant, a facteur de a moins 3 qui est égal à 0. Équation produit nulle, un des facteurs est nul. a égale 0 ou a égale 3. Et voilà, on a trouvé les abscisses des deux points de la parabole par où ces tangentes passent et se coupe bien sûr au point de coordonnées 3,5 et 4. Si on remplace ici a par 0, l'équation de la première tangente, c'est y égale, remplacer a par 0. 4x, A remplacé, moins 2, et l'autre, en remplaçant a par 3, 4 moins 6, ça fait moins 2, moins 2x, plus a carré 9, moins 2, 7. Et voilà les équations des deux tangentes, qui se bien sûr au point i.